avec un petit, peu de, un petit peu de retard, mais je, je vais vous euh, J'avais commencé oui. par, par, par vous présenter, hein, Marie-Béatrice. Oui. Donc, en tant que, bah, ancienne professeure des écoles, mais aussi directrice d'école d'application, c'est ça C'est exactement ça, oui. Et euh, voilà, et donc vous intervenez aussi pour la fabrique du prof, donc pour, pour aider les, euh, les personnes en activité. Et donc c'est pour ça qu'on va, on va essayer de faire le point pour apporter des éléments nouveaux, des éléments concrets le plus concret possible pourrait aider euh, ces professeurs des écoles. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, moi, donc, moi, je suis à la fois coach de la fab... pour la fabrique du prof, euh, voilà, et euh, j'ai beaucoup travaillé avec des stagiaires en formation sur le terrain. Voilà. Ouais. Donc, on va aborder en fait trois grands points dans cette présentation. Donc, les points, ils ont été établis à fonction de... des remontées que vous nous avez faites. Fait. Donc vous nous avez donné quelques, quelques points, quelques, euh, ben, quelques points que vous souhaitiez aborder, hein, sur lesquels soit vous rencontrez des difficultés, euh, soit vous voulez vraiment qu'on qu en parle. Et ben, c'est justement l'occasion euh, d'en parler avec, avec marie batrice qui, qui va être là justement pour développer tous ces points. Alors on a développé trois grands thèmes. Le premier thème, ça va être la gestion de la classe et la mise au travail. Donc dans ce point-là, on va travailler donc, la gestion du temps, hein, qui, est, qui est importante, donc, de, le temps de l'accueil, euh, l'emploi du temps. Nous allons aussi travailler sur la gestion de l'espace, euh, la conduite de la classe aussi, c'est un, un élément essentiel qui va, qui va être abordé, et euh, l'évaluation des élèves. Et enfin, on finira sur la, la différenciation, euh, c'est un élément que vous nous avez remonté, hein, comme un, un point que vous souhaitiez vraiment aborder euh, aujourd'hui. Le deuxième grand thème, ça va être la gestion des relations dans la classe et l'environnement du travail. Donc, euh, les, la gestion de la classe, ça va être la gestion euh, entre les élèves, la gestion des, des conflits donc, que vous pouvez rencontrer. Euh, par exemple, il y a des bavadages dans, dans la classe, que faire pour, pour essayer de pallier à ça Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point qui va être abordé, ça va être la relation avec les familles. Euh, comment s'adapter aux familles Quels sont les, les profils de, de parents que vous pouvez rencontrer Tous ces éléments-là, euh, on va les aborder avec marie batrice donc voilà, j'ai fait un petit peu le résumé de ce qui va être abordé. Donc vous avez effectivement le chat sur lequel vous allez pouvoir poser des questions. Donc vous pouvez poser des questions maintenant ou plus tard, comme vous voulez, au fur et à mesure de la présentation. On reviendra ensuite sur ces questions-là à la fin de la présentation. Comme ça, on pourra répondre directement et concrètement à vos questions. Écoutez, on va peut-être commencer. Oui, oui, je veux bien commencer. Oui, je vais bien commencer à intervenir. Donc, effectivement, vous aviez posé de nombreuses questions et des questions qui étaient intitulées de manière assez générale. Donc, la difficulté, c'était d'essayer de répondre à vos besoins tout en essayant de répondre aux besoins personnalisés de chacun. Donc, J'ai essayé de balayer avec dans un éventail assez large les différentes questions que je rencontre systématiquement lorsque je suis coach à la fabrique, les questions que vous me posez et les questions que j'ai rencontrées par ailleurs dans mon métier. Alors, la première question donc était liée à la gestion de la classe, à la conduite de la classe. Euh, et je me suis donc, euh, comme vous, interpellée sur ce que cela pouvait dire et je pense que vous êtes souvent euh, très mal à l'aise par rapport à la conduite de la classe liée d'abord au comportement des élèves, c'est-à-dire comment éviter les bavardages, euh, les agitations permanentes, comment mettre les élèves au travail et les garder motivés euh, ben de manière régulière euh, tout au long d'une journée peut-être, voire même tout au long d'une période hein, parce qu'on sait bien que dans le début de période ou en fin de période, les élèves euh, sont plus ou moins motivés. Donc okay. euh, j'ai commencé dans un premier temps à m'interpeller sur la gestion du temps. Comment gérer le temps euh, dans la classe Alors, euh, on sait que quand on gère le temps, euh, on va être soumis à des difficultés puisque la, la gestion du temps va est bien souvent source de décrochage pour les élèves, mais euh, les élèves vont aussi perdre le sens euh, s'ils n'ont pas, le sens des apprentissages s'ils ne savent pas donc euh, comment le temps va être géré. Donc la, le premier point je crois c'est l'accueil dans la classe. <rire> Pardon. L'accueil dans la classe, comment les élèves vont-ils Comment vous les accueillez dans la classe C'est une question que vous devez vous poser en prenant du recul par rapport à votre façon donc de travailler avec les élèves. Comment vous les accueillez Est-ce que les élèves, lorsqu'ils entrent en classe, attendent que vous leur donniez des consignes Ou est-ce qu'ils sont suffisamment autonomes pour sortir leurs affaires de leur cartable et se mettre au travail ça, c'est un premier point. Je crois qu'il faut y réfléchir. Deuxième point concernant cet accueil, c'est euh, comment vous allez enrôler les élèves dans la journée de classe Comment, est-ce que vous l'avez prévu cet enrôlement Ou est-ce que brutalement, euh, une fois que les élèves sont rentrés en classe, on commence par le français Voilà. Non, ça ne suffit pas. C'est, qu'allons-nous faire aujourd'hui Qu'allons-nous apprendre euh, Comment est-ce que l'on va mettre en place l'apprentissage Je vais vous l'expliquer. Euh, comment on va procéder aujourd'hui Comment on va s'organiser Quel dispositif je compte mettre en œuvre ce sont des points importants pour enrôler les élèves dans la situation de classe qui se déroulera tout au long de la journée. Donc, deuxième point important, bien entendu, quand on parle de gestion du temps, c'est de l'emploi du temps. Alors, comment améliorer l'efficacité des apprentissages en adaptant l'emploi du temps J'ai retenu deux verbes importants pour cet emploi du temps et la manière de le mettre en œuvre dans la classe. Tout d'abord, le premier verbe, c'est « organiser ».« Organiser », comment allez-vous organiser un emploi du temps hebdomadaire, régulier, que les élèves pourront consulter à tout moment, parce que les élèves ont besoin de repères temporels stables. Et ils ont besoin de savoir là où ils en sont dans le temps de la journée, dans le temps de la semaine, dans le temps de la période. Donc, il s'agit de mettre en place un outil que les élèves pourront consulter pour se repérer. Organiser l'emploi du temps de la journée, comment vous le faites Est-ce que l'emploi du temps de la journée est affiché chaque matin Et est-ce qu'il est commenté pour enrôler les élèves dans les activités, pour qu'ils se projettent, pour qu'ils fassent du sens avec ce qu'ils vont apprendre Effectivement, il ne s'agit pas de juxtaposer les temps dans la journée, mais de définir avec les élèves, ou de leur donner aux élèves, le sens et les cohérences pour qu'ils puissent avoir envie d'apprendre et cela va favoriser, bien entendu, euh, leur, euh, leur attention et euh, leur réussite. Ensuite, une autre question que vous devez vous poser en termes d'organisation, organisée, c'est est-ce que j'ai organisé mon emploi du temps en fonction des rythmes chronobiologiques des élèves Qu'est-ce que j'entends par rythme chronobiologique Bien entendu, il s'agit des besoins physiologiques des élèves. Vous savez que dans une journée, il y a des pics d'attention qui sont beaucoup plus élevés à certains moments. Il y a des moments où les élèves vont être soumis à des efforts physiques. Donc, comment vous allez répartir justement ces différents moments, ces différents besoins des élèves dans la journée Ceci est important. On sait, hein, d'après les, les études des chronobiologistes, en début de matinée, les élèves ont besoin donc, de, de temps beaucoup plus calme, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer leur attention, donc on sera plus dans des exercices de renforcement. En, en fin de matinée, on sera plus, là, ce sera plus un pic d'attention, donc on va les amener plus à euh, aborder des apprentissages nouveaux, où ils vont devraient, devoir être attentifs, là, cette fois, ça va être contraint. On sait que le temps de la pause méridienne, c'est un temps de relaxation, de calme, euh, d'activité libre. L'après-midi, eh bien l'après-midi, début d'après-midi, vous savez qu'on digère tous d'autres repas de midi, on est tous plus ou moins fatigués, les élèves aussi. Donc il s'agit de mettre en place des activités où euh, les élèves vont être plutôt dans des temps d'entraînement, de réinvestissement. En revanche, la fin d'après-midi... Après la récréation, ce sont des temps d'apprentissage nouveaux, contraints, parce que le pic d'attention est revenu à son maximum. Donc tout ceci est à prendre en compte. La récréation aussi, à quel moment la place-t-on Souvent, en école maternelle, je vois la récréation en fin de matinée, en fin d'après-midi. Qu'est-ce que c'est qu'une récréation C'est un temps de recréation. On se recrée au moment où on en a besoin. On se recrée pas en fin de matinée, on se recrée pas en fin d'après-midi, on se recrée au milieu d'une matinée, au milieu de l'après-midi. Donc les temps de récréation se placent bien à ces moments-là. Euh, l'emploi du temps donc va être organisé aussi selon les périodes. On va tenir compte des, des projets spécifiques de la classe. Par exemple, si on a une activité patinoire ou piscine, on va bien sûr organiser l'emploi du temps en fonction de ces activités contraintes. Et enfin, dernier temps, l'aide aux élèves en difficulté, elle ne s'inscrit pas toujours et uniquement en activité pédagogique complémentaire, elle va aussi s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage en classe, donc il va s'agir aussi de l'inscrire dans l'emploi du temps. Deuxième important. Avoir... pardon, oui Il faut savoir peut-être euh... incarner aussi les, euh, les séances pédagogiques, c'est ça eh oui, il faut, il faut alterner les séances pédagogiques, effectivement. Euh, J'ai parlé tout à l'heure dans l'emploi du temps des temps d'attention de, et des temps de, de, où les élèves sont moins attentifs. Donc, on va tenir compte de ces temps-là pour alterner ces activités pédagogiques. Euh, il faut se dire que tous les domaines français mathématiques, mais aussi sciences et arts, nécessitent des temps de concentration et nécessite aussi des temps de réinvestissement. Donc on va pouvoir jouer sur ces temps-là, ça c'est important. Alterner, bien entendu, euh, les séances longues et les séances courtes dans la journée. On sait que certaines tâches, notamment à l'école élémentaire, nécessitent des temps longs comme des situations de recherche, eh bien on va ou, ou des situations de, de consultation de documents Alors à ce moment là on va alterner ces séances longues avec des séances beaucoup plus courtes euh, qui vont permettre peut-être euh, de d'entretenir de, de, des automatismes ou euh, de réaliser des activités pour vérifier euh, euh, un exercice ou autre donc ce, ces séances là seront plus courtes donc on va alterner ces séances ça c'est important. On va alterner aussi des, des situations qui mobilisent différemment les élèves. Tout à l'heure, j'ai parlé des temps donc où les élèves ont besoin d'agir, de bouger, et des temps où les élèves sont vont être assis, attentifs. Donc, on va alterner ces séances donc sur le plan cognitif et sur le plan moteur. Avec des séances, bien sûr, le plan moteur, on va, par, on va penser à, à l'éducation physique et sportive, mais on va penser aussi au temps d'écriture. On sait qu'en grande section et en CP, l'écriture est un temps très fatigant, parce que c'est un temps moteur qui va être assez pénible pour les élèves, donc il faut en tenir compte, mais il faut aussi savoir que des temps de copie à l'école élémentaire en CM1, CM2, pour certains élèves, ce sont des temps pénibles aussi, qui leur demandent beaucoup d'efforts. Il faut alterner les formes de travail, les formes collectives, individuelles, en groupe, en binôme. Il faut alterner aussi les différentes phases dans une séance d'apprentissage, des, des phases de mise en situation, des phases de recherche, des phases de structuration des apprentissages, des phases d'entraînement ou euh, d'institutionnalisation et de mémorisation. Donc c'est important. Il s'agit aussi d'alterner des supports traditionnels comme l'utilisation du papier, des, du, des, bah, des cahiers, des tableaux, des... mais aussi des supports numériques comme par exemple le, le tableau blanc interactif ou l'ordinateur. Ceci est important. Et enfin, Yves, bien sûr, il y a l'horloge qui est importante. L'horloge, c'est un outil qui est tout à fait euh, pertinent, qu'il ne faut pas négliger et que toute classe devrait avoir, euh, que ce soit l'école maternelle comme l'école élémentaire, parce qu'elle permet de, aux élèves de prendre conscience euh, du temps qui passe. Elle, par, elle permet surtout d'amener les élèves distraits à se concentrer et aux élèves qui ne sont pas motivés à les remotiver. Effectivement, l'horloge va permettre aux élèves de mesurer leur progrès dans l'apprentissage. Je sais réaliser cette activité-là en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes. Mais ça permet aussi à l'enseignant de dire, voilà, vous avez cette consigne-là et vous devez y répondre euh, en 20 minutes. Donc, c'est important de pouvoir baliser, de donner des repères stables, encore une fois, aux élèves. Pour des élèves qui ne savent pas lire l'heure, eh on va utiliser une horloge en carton qu'on pourra placer à côté de l'horloge traditionnelle, et on va pouvoir leur dire, voilà, quand la grande aiguille de l'horloge traditionnelle sera placée comme sur celle de l'horloge en carton, l'exercice sera terminé. Voilà, donc ce sont des situations hein, de gestion du temps qui vont peut-être vous permettre d'avoir des élèves un peu plus motivés et un peu plus engagés dans l'apprentissage. Donc après la, la gestion du temps, nous avons aussi la, la gestion de l'espace Ah oui et oui, c'est vrai que la gestion de lespace est importante parce que vous savez qu'un enfant qui est un élève qui est mal assis, euh, qui est, euh, qui n'a pas, pas une place qui l'intéresse dans la classe, va être un élève qui va être en mal-être, qui va être agité, qui va faire du bruit. Donc, encore quelques verbes pour organiser l'espace. D'abord, l'organisation de l'espace va nécessiter que l'on tienne compte de l'effectif. Euh, vous savez que vous pouvez organiser l'espace différemment et ranger vos tables différemment dans la classe. Alors, bien entendu, en fonction de l'espace classe, je sais que pour certains d'entre vous, vous avez des toutes petites classes. Euh, donc, euh, ce que je vais dire va s'adapter, bien entendu, à l'espace vous, dont vous avez besoin dans la classe et, et à l'espace réel de la classe. Vous pouvez disposer les tables en U. Vous savez que les tables en U vont faciliter les échanges et l'interactivité. Mais vous savez aussi que les tables en U peuvent générer du bavardage, du bruit. Donc il va falloir effectivement peut-être modifier l'organisation des tables en fonction de l'activité que vous allez mettre en place. Alors vous pouvez disposer aussi les tables en colonne, en ligne, les unes devant les autres, face au tableau par exemple. Ça, vous allez peut-être utiliser cette euh, organisation-là parce que vous avez envie de pouvoir circuler facilement vous entre les tables jusqu'au fond de la classe. Mais euh, vous avez aussi envie que les élèves puissent circuler entre les tables facilement jusqu'au fond de la classe. Donc, ça peut être une solution que vous allez adopter. Il n'y a pas de bonne solution, bien entendu. Hein. C'est en fonction de, de votre, euh, de vos pratiques pédagogiques et de la conjon, de la, vraiment de la, de la aux de votre classe, de, de, de l'espace disponible dans la classe. Alors, organiser l'espace euh, pour déplacer les tables. Il faut que vous puissiez éventuellement, lorsqu'il y a un travail de groupe, pouvoir regrouper les tables euh, de manière à pouvoir euh, pour, euh, favoriser les, les échanges dans le groupe, afin d'assurer donc une meilleure communication. Organiser l'espace euh, parce que vous allez projeter par exemple des documents, il faut que ces documents soient visibles par tous les élèves. Donc, euh, vous savez très bien, quelquefois, il y a des élèves plus grands, plus petits. Euh, il faut que le, le, le tableau ou l'écran sur lequel vous allez projeter puisse être visible par tout le monde. Donc, assurez-vous euh, que cela soit possible et que surtout aussi assurez-vous que le, le matériel soit disponible à ce moment-là. Organisez l'espace pour prêter attention à l'ensemble des élèves de la classe. Pendant que vous faites classe, vous devez avoir un regard qui va balayer l'ensemble des élèves et il faut que vous puissiez balayer l'ensemble des élèves par la position que vous allez occuper dans la classe. Donc, il va falloir vous positionner à l'endroit le plus adapté en fonction donc de ce que vous mettez en place. Il va falloir aussi euh, organiser l'espace pour que vous puissiez vous déplacer, pour maintenir l'attention des élèves et pouvoir être auprès de tous sans privilégier un groupe ou un élève plutôt qu'un autre. Si vous restez en permanence entre le tableau et le bureau, les élèves les plus en difficulté vont aller s'asseoir au fond de la classe. Les bavards vont s'éloigner de vous, bien entendu. Ils sont malins les élèves, vous le savez bien. Et si vous circulez entre les rangs, si vous montrez à vos élèves qu'il n'y a pas d'endroit dans la classe qui leur offre la possibilité de fuir le travail, alors peut-être allez-vous limiter le bavardage. La conduite de classe, donc, elle est essentielle. Bien entendu, vos pratiques vont être plus ou moins réfléchies ou adaptées. Donc, il va falloir que vous fassiez attention donc, à la concentration des élèves, à la réflexion et à la compréhension. Mais aussi au, à la possibilité pour vos élèves de mémoriser ce qu'ils vont apprendre. C'est ça il faut, il faut anticiper, n'est-ce pas Eh bien, il faut anticiper. Il faut anticiper donc par des activités. Il faut anticiper les activités que vous allez mettre en, en, en œuvre pour gérer les différences de rythme de travail des élèves. Il va falloir anticiper des moments où vous allez créer des ruptures et évacuer donc les tensions des élèves. On a vu tout à l'heure les pics d'attention, les pics de, de où il va falloir que les élèves aient plus de, de repos. Il va falloir anticiper aussi ce qui est important, la passation des consignes, on y reviendra tout à l'heure, euh, si nécessaire, mettre en place du, du, du tutorat pour, créer dans la, pour entrer dans l'activité et pour favoriser l'autonomie des élèves. Il va falloir anticiper aussi la durée du temps de l'activité. Par exemple, euh, est-ce important d'envoyer plusieurs élèves au tableau pour, pour, pour corriger simultanément des exercices, plutôt qu'un seul élève à la fois, avec une succession de monologues est quelle, quelle est la, la, la situation la plus adaptée Il s'agit d'anticiper les temps morts et surtout le parasitage de la mise au travail, c'est-à-dire tout ce qui parasite la, de, la mise au travail, vous le savez, c'est distribution des cahiers, distribution des documents, sortir ses affaires. Il va falloir réduire ces temps morts au maximum. Il va falloir aussi alterner, on l'a dit tout à l'heure, mais alterner les modalités de travail, le travail de groupe, les travaux individuels pour dynamiser les séances, les modes de sollicitation aussi. Est-ce que vous allez euh, interpeller les élèves à l'oral Est-ce que vous allez leur demander une production d'écrit Est-ce que pendant les mises en situation, est-ce que vous allez leur poser des questions Est-ce qu'il va s'agir de lire un extrait de texte D'observer de, une vidéo Il va falloir aussi anticiper les supports de travail et ça, on en a parlé tout à l'heure. Il va falloir adapter aussi euh, les signes, vous, vous adapter donc aux, aux élèves et repérer les signes de décrochage. Quels sont ceux qui commencent à gesticuler sur leur chaise euh, La nervosité, les mouvements répétitifs, c'est-à-dire ceux qui jouent avec leur crayon, qui tapotent sur la table, qui sont inattentifs, qui manquent de concentration. Donc il va falloir les repérer et ne pas hésiter à ce moment-là à s'arrêter pour changer de situation si nécessaire, si ça concerne une majorité de la classe, bien sûr. Il va falloir aussi adapter le temps prévu pour chaque séance de manière à ce que euh, effectivement tous les élèves puissent euh, supporter le temps prévu pour la séance. Et bien entendu, il est essentiel d'éviter de supprimer une séance d'art plastique ou d'éducation physique ou sportive que l'on a annoncé aux élèves le matin et qu'on n'a pas le temps et que l'on n'a pas le temps de faire parce que on, la séance de mathématiques a débordé. Donc, il va falloir que vous respectiez vous les temps prévus pour chacune des séances de l'emploi du temps. Donc l'important est d'impliquer les, les élèves, c'est ça Vous allez les impliquer, oui, et c'est ce qui va leur permettre de faire du sens avec les apprentissages, hein, euh, en leur annonçant le sujet de la séquence ou de la séance, en éveillant leur intérêt et leur curiosité, c'est-à-dire en créant le désir et l'envie d'apprendre, en captant l'attention des élèves, en leur donnant envie de s'intéresser au sujet que vous allez traiter, c'est-à-dire qu'il va falloir mobiliser les élèves. Comment Eh bien, par une démarche expérimentale, par exemple, par des situations de recherche, par des situations de réflexion, où ils vont être acteurs de leurs apprentissages, où ils ne vont pas être simplement euh, attentifs à une transmission de connaissances. Il va aussi s'agir d'impliquer les élèves en les engageant dans l'action. Votre posture ne doit pas être frontale tout le temps. Il est important, effectivement, de temps en temps, de mettre les élèves en action sur des tâches claires bien définie, avec des objectifs et des critères de réussite que les élèves connaissent, avec le, la durée qui est prévue pour la tâche et cela vous permettra, vous, de votre côté, de prendre du recul, le temps d'observer les élèves, mais aussi de différencier si nécessaire et d'apporter l'aide euh, ou l'étayage efficace pour chacun des élèves qui en auront besoin. Il s'agit aussi donc d'engager les élèves dans un projet. Le projet est pas nécessairement quelque chose de complexe, qui a une durée importante. Il peut être modeste et limité à la durée de la séance. C'est l'objectif que vous allez viser, auquel les élèves adhéreront, qui aura valeur de projet, bien entendu. Donc, le tout, c'est donner du sens. Donner du sens, oui. Donner du sens, c'est vrai que c'est le maître mot pratiquement de, la, de, de votre enseignement. Donner du sens aux élèves, c'est les rendre acteurs. C'est faire appel donc, aux connaissances qu'ils maîtrisent déjà, et aux connaissances et aux activités qu'ils ont déjà réalisées. C'est les amener à connaître l'objectif que vous visez, que vous souhaitez qu'ils atteignent à la fin d'une séquence ou d'une séance. C'est aussi les, les amener, donner du sens, c'est qu'ils connaissent la tâche qu'ils vont réaliser, qu'ils connaissent le but de cette tâche et la finalité, les critères et les indicateurs de réussite. L'intérêt des élèves sera d'autant plus grand que la tâche sera à leur portée, bien entendu et qu'elle fasse sens pour les élèves. Pendant la tâche, euh, vous devez vous adresser au groupe classe, et vous allez, au plus vous allez vous adresser aux élèves, en particulier de manière parallèle, au plus les élèves seront concentrés et actifs. Il faudra aussi prévoir des aides matérielles, euh, une, ou l'aide d'un camarade, l'aide de l'enseignant, on verra tout à l'heure dans la différenciation, pour, pour rassurer les élèves. Pour les faire entrer pleinement dans les exercices qu'ils vont réaliser. Et si toutes ces conditions se réunissent, alors les élèves vont donner du sens aux apprentissages qu'ils feront et seront plus mo plus motivés. Un point essentiel peut-être, c'est sur le, euh, les consignes et l'application des, des consignes qui est, qui est nécessaire pour la réussite. C'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure j'ai évoqué les consignes, donc j'y reviens de manière un peu plus précise. Euh, si les élèves ne comprennent pas les consignes. Comment peuvent-ils être motivés et comment peuvent-ils réussir la tâche que vous leur proposez? Exemple, si vous leur posez la question, voilà, vous devez réaliser, vous devez lire ce texte, puis ensuite répondre aux questions, euh, sachant que vous avez dix questions auxquelles vous devez répondre. Vous allez poser la question, est-ce que tout le monde a compris? La réponse peut paraître à tort, unanimement oui, de la part des élèves. Mais devant un nombre de oui important, l'élève qui n'a pas compris eh bien, ne va pas vous dire ben « non, moi je n'ai pas compris » en levant la main, il n'osera pas. Si vous posez la, la question « qui a compris ?», l'absence de doigts levés aussi peut être un piège pour vous. En effet, pour la, pour la première question, donc, un élève qui pense avoir compris ne se manifestera pas et un autre élève, euh, celui qui, euh, qui n'a pas compris, n'osera peut-être pas se manifester de peur d'être la risée de ses camarades. Donc, il est important, effectivement, de, de prévoir donc, un temps dans votre préparation de passation des consignes. Moi, je vous invite aussi à écrire littéralement la consigne que vous allez donner aux élèves. En fonction de l'âge des élèves, la consigne doit être courte. Au plus les élèves sont jeunes, au plus la consigne doit être courte. Au, au plus les élèves sont âgés, c'est-à-dire en CM2, au plus vous pourrez réaliser une consigne en, un, en une ou deux phrases, mais pas plus. Parce que les élèves ont un temps d'attention limité et souvent ils ne retiendront que la fin de votre consigne. Donc au plus la consigne est longue, au moins les élèves la comprendront. Il faut que les consignes soient concises, donc c'est important. Il faut que les consignes soient formulées de manière à ce qu'elles soient adressées aux élèves. Souvent, vous dites... Nous allons, nous allons, non, ce n'est pas nous allons, c'est vous allez. Faites, ça va être l'impératif que vous allez utiliser à la deuxième personne du pluriel. Vous allez faire, vous ferez. Ce sont des, des formulations qui sont importantes. Ce sont des formulations qui vont enrôler les élèves. Alors que si vous, dites, vous utilisez le « nous », ça, ça a moins de sens pour les élèves. Donc la, for la forme de communication des consignes euh, est donc importante pour pouvoir aider les élèves à donner du sens aux apprentissages et à entrer dans les apprentissages. Il faut que les consignes soient comprises. Comment vérifier la compréhension des consignes Elles doivent être claires, précises, courtes, on l'a dit, et il va falloir aussi que vous verbalisiez une première fois les, la, la consigne, peut-être que vous la fassiez reformuler par les élèves, peut-être euh, demander s'ils ont compris le sens de certains mots clés de votre, de votre consigne, peut-être le, leur demander de la lire une première fois silencieusement en pensant à ce qu'ils vont devoir faire, mais cont ensuite contrôler la compréhension des consignes en leur demandant ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, quel matériel ils vont utiliser, quel temps vont-ils mettre, etc. Et peut-être dans un, dans un temps second, écrire les consignes pour les élèves qui savent les lire. Alors si c'est en maternelle, on peut utiliser des écrits symboliques, hein, des icônes. Si c'est à l'école élémentaire, on va les écrire au tableau, parce que sachez qu'il y a des élèves qui mémorisent auditivement des consignes et des élèves qui mémoriseront les consignes écrites, donc visuellement les consignes. Donc il va falloir s'adapter à chaque élève de manière justement à ce qu'il puisse être attentif aux consignes que vous allez passer. Et de, de nombreux professeurs nous ont parlé des, euh, des corrections et, et du temps qu'ils prenaient pour, le, pour les réaliser. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, Marie-Baptiste ah Oui, les, les, les corrections, oui. Les corrections sont souvent chronophages. <rire> Elles sont chronophages parce que c'est le temps que les enseignants passent, souvent en dehors de la classe. Donc, on essaye de les intégrer au temps de classe. Ce qui peut être très intéressant d'ailleurs, parce que le temps de correction, c'est aussi un temps d'apprentissage. Alors, comment justement peuvent-être... Peuvent-elles être utiles, ces corrections Est-ce qu'il faut qu'elles soient immédiates Est-ce qu'il faut qu'elles soient individuelles euh, Souvent, on voit des élèves qui font la queue devant votre bureau pour faire corriger leur exercice. Est-ce que c'est une situation de classe efficace Je ne pense pas. Pour, pour un petit nombre d'élèves seulement qui a besoin euh, qu'on revienne sur le travail et, et qu'on corrige leur travail, les, les, les corrections peuvent être utiles. Il faut savoir donc, pour qui les, les corrections sont utiles, pour qui elles ne sont pas utiles. Donc, cela va dépendre bien entendu de l'exercice que vous allez mettre en place. On nous demande des corrections au niveau de la maternelle, on va en parler juste après. D'accord, très bien. Il faut éviter la correction collective si la plupart des, des élèves n'ont pas, non, non, si pas commis d'erreur, bien entendu. Hein, on ne va pas corriger un exercice s'il n'y a qu'un ou, qu ou deux élèves qui ont commis une erreur. On va prendre ces, ces, ces deux élèves à part et on travaillera avec eux sur la correction à un moment pendant que les autres élèves réaliseront un autre exercice. Si c'est un grand nombre d'élèves qui n'a pas compris ou qui a, qui a commis des erreurs, alors effectivement, là, on réalisera une correction collective hein, en posant des questions et en essayant de voir pourquoi ça n'a pas été compris. Il faut que les corrections soient adaptées. Euh, des corrections euh, rapides ou des autocorrections, ça peut être intéressant. On peut amener aussi euh, un travail de différenciation pendant ce temps de correction. Les élèves qui ont réussi l'exercice feront un autre exercice du même type pendant que l'on va travailler avec ceux qui euh, ont eu des difficultés. On va reprendre l'exercice uniquement avec ces élèves-là. Ces élèves On peut aussi avoir un temps de différenciation en euh, proposant aux élèves qui ont bien réussi l'exercice, qui ont bien compris, d'aider un élève qui, justement, est en difficulté. Ça peut être intéressant. Toujours est-il qu'il est important d'identifier la source de l'erreur euh, avec les élèves, pourquoi ont-ils fait une erreur Sachant que l'erreur est toujours formatrice, hein on apprend lorsque l'on fait des erreurs. Donc, euh, comment euh, justement dépasser cet obstacle que l'on a rencontré Et c'est une question que l'on va travailler avec les élèves qui ont commis des erreurs. En maternelle. Donc, en maternelle. Est-ce que c'est pour la maternelle Oui. Ça va, ça va aider Claudie. Oui, ben, Claudie, oui. Alors, je, je vous invite... Euh, euh, en maternelle, je ne sais pas si c'est votre question, mais à ne pas valoriser sub subjectivement une, une production d'élèves en disant « c'est bien » ou en mettant un smiley avec un grand sourire pourquoi bah Parce qu'effectivement, euh, c'est bien, c'est-à-dire que l'élève, il a fait plaisir à la maîtresse, elle est contente, elle lui a noté que c'était bien, donc il est fier. Elle lui met un beau smiley, donc la maîtresse est contente, elle sourit, donc c'est très bien. Ce n'est pas ça l'objectif de l'apprentissage. L'objectif de l'apprentissage, c'est que l'élève dise « j'ai réussi, c'est moi qui ai réussi ». Donc, au lieu de décrire « c'est bien », peut-être noter euh, « exercice réussi », par exemple. Hein, voilà. Euh, au lieu de dire « c'est faux », qu'est-ce qui est faux Peut-être simplement revoir avec l'élève euh, ce qui est erroné et comment le retravailler. Donc, la correction à l'école maternelle, c'est euh, peut-être euh, lié à la compétence qui est ou l'objectif qui est visé donc par l'exercice, euh, dire effectivement si l'objectif visé est atteint, ou non. Donc peut-être euh, en tête de, de l'exercice, c'est un exercice écrit, noter l'objectif et mettre atteint ou non atteint. C'est oui ou c'est non. C'est réussi ou ça n'est pas réussi. Mais c'est pas subjectivement bien, mal, peut-être vu, passable, comme on voyait dans des corrections euh, il y a quelques années. Hein. Il s'agit donc d'être beaucoup plus précis avec les élèves. C'est important. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Claudie Peut-être Non, super, très bien, si je vous ai répondu, c'est parfait. Bon, ben, nous allons passer peut-être à un point qui va vous intéresser, il va, il va intéresser Claudie, si elle est en maternelle. Et Oui, les difficultés, faut-il évaluer Comment on va évaluer hein, cet, en maternelle C'était une des questions que vous aviez posées. Donc, euh, effectivement, j'ai essayé de, de voir euh, bah, qu'est-ce qui vous interpelle dans cette euh, évaluation maternelle. Et je me suis dit que peut-être... Euh, il fallait se poser la question, quelles difficultés se rencontrer? Euh, Est-ce que c'est le moment de l'évaluation qui pose problème? Est-ce que ce sont les outils que vous utilisez pour évaluer? Euh, sachant que l'évaluation, pour évaluer, il n'y a pas de recette miracle, hein, euh, mais euh, si l'on pense par exemple aux difficultés qu'on va rencontrer euh, suivant les moments de l'évaluation, est-ce qu'on évalue euh, plutôt euh, en, début de en début de journée, en fin de journée, en début de période, en fin de période Déjà, je pense qu'il faut vous rassurer. Euh, sans savoir, vous évaluer tout au long de la journée. Pourquoi, pourquoi est-ce que je, je vous dis cette, cela Parce qu'effectivement, tout au long de la journée, vous êtes toujours en train d'observer vos élèves, euh, vous observez leur comportement, leurs attitudes, leur démarche, la manière dont ils procèdent pour réaliser une tâche, euh, les productions qu'ils ont réalisées, en notant donc euh, la, si, si, si l'objectif est atteint ou pas. Donc ça, c'est déjà une évaluation. Hein. Donc rassurez-vous, vous faites déjà de l'évaluation. Euh, ensuite, donc, euh, vous savez quand un élève a terminé son travail, s'il l'a réalisé, euh, s'il l'a terminé donc seul ou avec euh, avec un autre, vous allez pouvoir donc donner une évaluation. Vous allez, dans ce cas-là, renseigner une grille d'évaluation en disant cet élève a réussi telle tâche, tel objectif, et vous allez avoir une trace de cette évaluation. C'est un outil la grille d'évaluation que vous allez conserver, vous allez renseigner régulièrement en fonction des différents paramètres et des différents objectifs que vous visez, des différentes compétences que vous voulez que les élèves euh, puissent acquérir. Ça, c'est important. Ensuite, est-ce qu'on évalue individuellement, est-ce qu'on évalue en petits groupes ou en classe entière hein Donc, Sachez que certaines compétences sont pratiquement impossibles à évaluer en classe entière. Par exemple, le langage, la diction, ce sera plutôt un travail d'évaluation individuelle. D'autres compétences vont s'évaluer sans problème en groupe classe, euh, en prenant toutefois quelques, quelques, quelques précautions, hein, c'est-à-dire faisant attention que les élèves euh, ne, ne regardent pas sur le copain, en éloignant suffisamment les tables, si on veut faire une évaluation très précise de la compétence à acquérir. Ensuite, euh, il y a des temps spécifiques qui peuvent être consacrés à l'évaluation. Euh, on va peut-être observer pendant une séance, mais on va peut-être créer une situation particulière pour vérifier les acquis à la fin d'une séquence. C'est ce qu'on appelle l'évaluation sommative. Donc, ce sera un temps d'évaluation. On peut aussi évaluer à certaines périodes de l'année, organiser des évaluations systématiques, les avantages, cela permet donc à chaque élève d'avoir une vision plus précise de ce qu'il a appris, de ce qu'il sait, de ce qu'il peut faire tout seul, sans aide. Et c'est l'occasion aussi de vérifier les progrès qu'il a réalisés. C'est important de le faire de temps en temps. Les inconvénients de ces, de ces évaluations périodiques, c'est que ça prend beaucoup de temps, du temps qui n'est pas consacré à aider les élèves et à les faire progresser. Donc il s'agit de les réaliser, ces évaluations périodiques, mais avec parcimonie bien entendu. Et selon les écoles, bien entendu, hein, selon la décision des conseils de maître de cycle, les pratiques vont différer. Hein. Est-ce que ce seront des évaluations systématiques deux fois par an pour les grandes sections, par exemple, et un bilan de fin d'année qui est fait pour les petits et les moyens en maternelle C'est une question qu'il s'agit de poser lorsqu'on a une équipe de cycle. Et Il y a, il y a de nombreux outils à utiliser, marie béatrice justement, pour, pour, pour, pour cela. Et Quels sont les outils que vous privilégiez, en fait alors déjà, les premiers outils, ce sont des outils institutionnels que l'on retrouve sur le site du SCOL. Ce sont donc des, les observables. On a d'un document qui, avec, dans lequel sont notifiés les observables pour les élèves. Qu'est-ce qu'on doit observer dans une classe pour pouvoir évaluer. Ça, c'est une première chose. On a, on a les grilles d'évaluation. J'en ai parlé tout à, tout à l'heure. Hein, elles sont vraiment très précises puisque vous avez, je, quand je parle de grille d'évaluation, c'est un tableau à double entrée. Hein, vous avez le prénom des élèves, par exemple, en colonne. Et pour chaque, sur chaque ligne, vous allez renseigner un objectif que vous avez visé ou une compétence que vous voulez que les élèves acquièrent et vous allez cocher s'il est acquise ou non. Ça, c'est une, c'est important. Vous avez ensuite bien entendu le carnet de suivi obligatoire hein, qui, est, qui est un document dont le format est laissé libre à votre appréciation pour rendre compte, alors à votre appréciation et à l'appréciation bien sûr de l'équipe de cycle, hein, pour rendre compte des progrès, euh, des, euh, des stagnations des élèves, voire des régressions et ce livret de suivi donc sera renseigné à une fréquence qui va être adaptée à l'âge des élèves. Ça peut être à la fin d'une période pour les petites sections, ça peut être plus régulièrement pour les grandes sections. Donc, il va falloir que vous décidiez en équipe de cycle comment vous allez renseigner ce livret, ce carnet de suivi. Le carnet de suivi permet de garder donc une trace du parcours des apprentissages réalisés par les élèves. Ça va permettre aux élèves de valoriser les progrès qu'il a réalisés. Ça permet de, de collecter des productions que l'élève a réalisé, des témoignages de réussite hein, euh, qui ne seront pas forcément sous forme d'une un, fiche photocopiée, mais qui peuvent être simplement une photographie. Qui sera prise au cours de l'activité de l'élève et qui sera collé dans son dans son carnet de suivi des apprentissages. Ça peut être un dessin, ça peut être euh, un enregistrement oral euh, que vous allez pouvoir euh, transcrire. Alors ça c'est chronophage, hein, mais euh, tout simplement vous allez pouvoir joindre pour euh, faire écouter aux parents d'élèves aussi peut-être pour montrer les progrès de l'élève. Je pense à une petite fille euh, qui était dans, qui était malentendante euh, et qui ne parlait jamais à l'école. J'ai demandé à ses parents d'enregistrer euh, le, le discours qu'elle tenait à la maison et en le reproduisant devant elle à l'école, euh, montrer que c'était possible puisqu'elle parlait à la maison qu'elle puisse parler à l'école, ça a débloqué la situation. On peut passer aussi par les euros, hein, ne pas hésiter entre les, la famille et l'école d'utiliser ce type d'enregistrement. Ça peut être tout à fait salutaire pour l'enfant. Donc, euh, il est important de savoir que le carnet de suivi n'est pas une compilation de fiches. Hein, euh, et qu'il ne faut pas confondre ce carnet de suivi des apprentissages avec un cahier de réussite qui, par ailleurs, permet peut-être de ranger les différentes productions, euh, sous quelque forme que ce soit, réalisées par l'enfant et réussies par l'élève. Ensuite, on a un dernier document qu'il s'agit de renseigner, c'est un document institutionnel, c'est la, la, la synthèse des acquis, hein, euh, des acquis scolaires de l'élève, qui sera euh, renseigné donc à l'issue de la dernière année de la maternelle, donc à la fin de la grande section. Donc vous, vous pouvez retrouver ces différents documents sur le site et, du score. et on, on mettra les liens directement sur le, voilà. sur le rythme, comme ça au moins les, les personnes pourront le contacter pour le, le consulter. Voilà, tout à fait. Alors on a, il y a un dernier point que nous allons travailler quand même sur ce domaine-là, c'est euh, un point sur la gestion de la classe, c'est la différenciation. C'est un point qui pose souvent des difficultés aux, et aux, oui. aux professeurs. Oui, parce que comme le comme le, les, les corrections, la différenciation, c'est vous avez l'impression que ça va être aussi chronophage parce que euh, vous ne savez vous ne savez pas quand, quand il faut différencier. Est-ce qu'il faut différencier toujours, euh, à tout moment, pour tous les élèves C'est un vrai problème. Et puis, comment motiver et impliquer les élèves dans les apprentissages Surtout ces élèves hein, qui sont distraits, qui, qui ne semblent pas attentifs, euh, qui n'ont pas envie d'apprendre. C'est vraiment parfois une, une question difficile. Donc, euh, on s'interroge. Pourquoi on doit différencier Comment on va différencier Quand Et quels sont les critères qu'on va retenir pour la différenciation donc avant de différencier, bien sûr vous devez évaluer, vous devez savoir pourquoi vous devez différencier. Et comme vous évaluez fréquemment, vous observez fréquemment les élèves, vous savez déjà pourquoi vous allez euh, différencier. Par exemple, lorsque vous proposez un exercice ou lorsque vous proposez oui, un exercice en mathématiques, vous allez euh, dire bah, petit Pierre ou Paul, vous allez au tableau. Pourquoi vous, vous précisez vous demandez à Pierre ou à Paul d'aller au tableau Parce que Pierre et Paul, peut-être, sont en difficulté. Donc là, vous êtes déjà dans de la différenciation. Hein. Euh, la différenciation, elle passe déjà par là, vous voyez. Donc, c'est important que vous preniez conscience, de de vos, de preniez du recul par rapport à vos sollicitations envers les élèves, parce que vos sollicitations sont déjà des moments où vous allez différencier. Hein. Euh, vos choix ne sont jamais anodins. Vous, avez, vous allez vous observer les élèves en permanence, et donc, vous savez déjà, en majorité, quels sont leurs besoins. Ensuite, vous allez différencier pendant le temps d'enseignement. Alors, comment ben, Lorsque vous allez mettre en place une séance d'apprentissage, vous allez soutenir, vous allez mettre en place du soutien euh, de certains élèves. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous mettez en place une situation d'apprentissage, les élèves réalisent un exercice individuellement ou en groupe, vous allez aller, vous, pendant que les élèves réalisent cet exercice ou cette tâche, vous allez aller vers les élèves qui vont avoir le plus besoin, ceux qui vont être en difficulté, ceux que vous savez qui seront en difficulté. Alors, soit vous aurez réuni ces élèves en un seul groupe, qu'on appelle un groupe de besoins et vous allez travailler avec ce groupe-là. Soit vous allez aller ponctuellement, individuellement, aller voir chacun des élèves qui réalisent l'exercice, pour lui demander « est-ce que tu as bien compris Est-ce que tu as besoin d'aide Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» Donc là, vous êtes dans la différenciation. Vous allez aussi adapter vos supports aux élèves qui, sont, qui ont des besoins particuliers ou qui rencontrent des obstacles. Puisque vous allez donc euh, adapter euh, le matériel, les, les supports, vous allez adapter la consigne, peut-être que vous leur donnerez une consigne euh, où la tâche sera moins importante. Euh, vous allez adapter vos exigences. Et puis, vous allez aussi adapter la qualité du travail attendu, voire même la durée du temps. Peut-être que pour certains élèves, vous, vous allez leur dire « Tu as 20 minutes pour réaliser cette tâche, alors que les autres n'auront que 10 minutes. Hein, » Voilà. Donc, il va être différencié, c'est adapté. Euh, donc, vous avez ciblé les élèves dont la, situation pose, dont la progression pose un problème. Alors, comment vous allez faire Eh bien, vous allez… Euh, vous allez mettre en place des temps de consolidation parce que vous savez que les élèves ont besoin, après la séance d'apprentissage, de reprendre la, la séance, de reprendre certaines tâches de la séance. Donc, vous allez établir avec ces élèves-là un plan de travail pour mettre en place une série de tâches, d'activités en lien avec ce qui a été travaillé en classe de manière à ce qu'ils puissent, pendant que leurs copains, leurs camarades réalisent une autre tâche, qu'ils puissent reprendre ce, ce sur quoi ils sont en difficulté, ceux qui posent obstacle pour eux. Et vous allez donc là leur venir en aide, soit vous, soit ce sera un père, PIR, ce sera donc un tuteur, un autre élève qui viendra peut-être les accompagner dans la tâche à réaliser. Il s'agira de revoir certains éléments qui ne sont pas acquis, euh, et donc euh, de répondre ponctuellement aux besoins des élèves en fonction donc de, des repères que vous avez pris ou des critères de réussite que vous, a, que vous leur avez donné au départ. Donc, chaque groupement d'élèves va être flexible. Des élèves qui auront des besoins en mathématiques, ce ne seront peut-être pas des élèves qui auront des les mêmes besoins en français, ce ne seront peut-être pas les mêmes élèves. Donc, vous allez bien entendu moduler, modifier vos groupes de besoins en fonction des obstacles que les élèves vont rencontrer dans un domaine ou dans un autre. Ceci est essentiel. Bien. Maintenant, on va parler peut-être de, de la gestion des relations dans la classe. C'est la deuxième grande partie à aborder, qui est, qui est, enfin, la partie qui a été soulevée par, nos, par les professeurs qui, qui cherchent à avoir des, des informations sur ce, sur ce point-là. Donc déjà, comment gérer les situations qui, qui peuvent être éventuellement conflictuelles oui, comment gérer les conflits, le bruit aussi dans la classe, c'est important, ce sont des points que, que vous qui vous parfois vous dépasse hein, parce qu'effectivement vous vous allez euh, vous êtes fatigué aussi vous vous avez un temps aussi de, je dirais vous avez une euh, une adaptation aussi vous à, à avoir en classe hein. on s'attend toujours à avoir une classe studieuse calme sage quand on entre dans le métier et on se rend compte que les élèves alors ne sont plus comme ils étaient avant ils sont beaucoup plus agités etc est sans doute vrai ce qui est sans doute vrai, hein. ce qui est sans doute vrai euh, les élèves ont, ont changé hein. ce sont des enfants qui évoluent avec la société dans laquelle ils vivent donc effectivement on a des élèves qui sont plus, euh, plus, plus qui bougent beaucoup plus qui sont plus agités et qui ont besoin de parler qui ont besoin de communiquer et qui font beaucoup plus de bruit. donc euh, il est important de savoir comment vous allez vous adresser aux élèves. D'abord, parce qu'effectivement, lorsque vous entrez en classe, c'est euh, se poser la question « comment je vais me positionner auprès de, de mes élèves euh, Comment je vais m'adresser à eux ?» Parce qu'effectivement, cette manière de s'adresser aux élèves va bah, aussi peut-être euh, euh, générer plus ou moins de bruit, plus ou moins d'agitation. Comment vous, vous percevez ces élèves qui sont face à vous euh, Est-ce que ce sont des élèves Est-ce que ce sont des enfants en sachant que chaque enfant est différent. Donc, comment vous allez les percevoir Avez-vous de l'empathie pour chacun de ces, de ces enfants qui sont devant vous C'est une question qu'il faut vous poser. Et euh, est-ce que vous, vous respectez les règles que vous imposez à vos élèves C'est aussi une question essentielle. Donc, il s'agit de prendre du recul par rapport à votre posture d'enseignant, par rapport aux élèves, de manière à ce qu'ensuite les élèves puissent avoir une posture adaptée à une situation d'apprentissage. Donc le bruit. Lorsque vos essais pour contrôler le bavardage échouent, vous vous énervez, vous vous mettez à crier, vous criez de plus en plus fort, euh, les élèves bon, de, qui entendent ce, ce, ces cris et ce bruit ou ces paroles qui sont un, dans un, un niveau très élevé, vont prendre plus ou moins le contrôle de la classe. Donc, euh, eh bien, effectivement, euh, vous devez adopter un système très strict. Dès le début de l'année, vous allez devoir euh, prendre conscience avec les élèves de ce qui ne va pas dans la classe. Le bruit. Le bruit les dérange. Il y a souvent des... Souvent, les élèves me disent, euh, tu sais, maîtresse, euh, euh, je ne peux pas apprendre, il y a trop de bruit dans la classe, je ne peux, peux pas faire le travail, je ne peux pas me concentrer. Eh bien... À ce moment-là, effectivement, il y a besoin d'une règle. Il va falloir donc réfléchir en groupe, dans la classe, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde puisse travailler dans des conditions sereines. Comment est-ce que l'on va, quelles règles on va, euh, quelles, quelles sont donc les règles que l'on va mettre en place, quels vont être nos droits en tant qu'élèves, quels vont être vos devoirs. Et donc, les droits des élèves, ce seront les droits de l'enseignant, et les devoirs de les, des élèves seront les devoirs de l'enseignant aussi. Donc, on va établir des règles avec les élèves. Elles vont être écrites, on va les respecter régulièrement, les rappeler régulièrement. Ça, c'est important. Quand une règle, quand on n'a plus besoin d'une règle, on l'enlève. Quand on a besoin d'en créer une nouvelle, on en crée une nouvelle. Ceci est essentiel. Parce que les élèves bavardent en classe pour divers, divers, différentes raisons. Parfois, c'est vous, en tant qu'enseignant, qui contribuez à ce problème, lorsque vos consignes ne sont pas claires ou quand le contenu des séances n'est pas intéressant. Attention Cependant, dans d'autres cas, ce sont bien les élèves qui sont responsables du bruit. La personnalité des élèves, leur motivation, l'environnement social dans lequel ils vivent peuvent conduire à ce type de comportement. Néanmoins, vous devez comprendre pourquoi il y a ce bruit et cette agitation pour le contrôler. Donc, il va falloir agir sur les démarches pédagogiques pour les rendre plus attractives en abordant des sujets qui intéressent votre classe ou en pratiquant euh, des conseils de classe peut-être, des conseils d'élèves de, qui vont permettre donc de réfléchir à comment générer donc euh, un climat scolaire beaucoup plus serein. Il va falloir aussi agir sur vos pratiques et sur vos relations avec les élèves. Si vous, vous êtes respectueux, si vous êtes strict. Dynamique et présent pour vos élèves, alors peut-être que vos élèves en retour seront peut-être aussi respectueux, stricts et dynamiques. Attention, c'est vrai qu'il est important d'y prêter, de, de, de prendre garde à cela. Il faut aussi agir pour mettre fin au bavardage. Lorsque un ou deux élèves euh, bavardent, euh, il va peut-être, allez-vous utiliser une communication non verbale Vous savez, hein, vous utilisez ces signes, un doigt sur la bouche, Debout devant le tableau, les bras croisés, pour montrer que vous n'êtes pas content. Vous les regardez fixement, vous leur montrez que vous êtes en colère. Et vous pouvez faire une pause d'une minute et baisser le volume de votre voix. Si vous saviez que lorsque vous chuchotez, à ce moment-là, le volume de le sonore de la classe baisse, c'est important de prendre conscience de cela. Parce que souvent, quand on est enseignant, notre volume sonore est beaucoup trop élevé. Il s'agit de temps en temps de se mettre à chuchoter. Et là, à ce moment-là, pour vous entendre, ils vont baisser aussi leur volume sonore et ils vont vous écouter. Vos yeux aussi peuvent transmettre un message. Il suffit de regarder l'élève qui bavarde et de s'arrêter. Euh, vous pouvez vous déplacer dans la classe, vous diriger vers les élèves bavards et rester pendant quelques minutes à côté d'eux en attendant que ça se termine ce bavardage ou en attendant qu'ils ne le reprennent pas surtout. Euh, vous pouvez aussi les, les appliquer, ces élèves bavards, en leur disant... « Allez Pierre, toi qui as envie de, de discuter, est-ce que tu peux partager avec nous ce dont tu es en train de parler ?» Et parfois, ça peut, ça peut suffire à arrêter ce bavardage. Vous pouvez aussi euh, aller voir l'élève bavard et lui dire « Bon, tout à l'heure, j'aimerais que nous ayons un échange après la classe. » Et là, essayer de, essayer de comprendre avec cet élève pourquoi il bavarde, pourquoi il se comporte de cette manière-là. Est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'il est démotivé est-ce que ça ne l'intéresse pas Pourquoi est-ce qu'il a cette attitude-là C'est assez important. Lorsque c'est beaucoup d'élèves, plusieurs élèves qui bavardent, alors là, il va falloir varier les activités. Il va falloir capter leur attention avec des activités courtes, des activités où on va pratiquer l'alternance dont on parlait tout à l'heure. Des compréhensions orales, écrites, des productions orales, écrites, des interactions. Il va falloir engager les élèves pour éviter le bavardage, proposer des activités adaptées qui vont permettre de souligner leur réussite, leurs efforts, leur progression. Par exemple, vous allez pouvoir féliciter un élève lorsqu'il réussit une production écrite ou une production orale. Vous allez le féliciter s'il arrive à résoudre un problème et partager la résolution de son problème avec l'ensemble de la classe. Cela va permettre de le valoriser et peut-être éviter donc euh, le bavardage. Donc, il faut planifier des activités qui soient pertinentes, intéressantes pour les élèves, et éviter l'ennui. Ceci va permettre peut-être de limiter le bavardage. Ce sont des... Des, ce sont des propositions, ce ne sont pas des solutions, bien entendu. Il va falloir que vous trouviez votre euh, pratique, vos pratiques, pour que, euh, effectivement, les élèves cessent de bavarder. Mais je suis sûre que parmi tous ces conseils, vous allez peut-être trouver un conseil qui va vous aider. Et marie batrice au-delà au du bavardage, euh, comment gérer les situations globalement de, de conflit Et euh, oui, comment, comment les gérer et oui, c'est vrai que le conflit, alors ça peut être des conflits entre élèves dans la classe, ça peut être des conflits avec vous en tant qu'enseignant. Hein. Euh, donc ces situations-là sont toujours délicates à gérer et euh, on nous demande hein, d'avoir un, euh, un climat scolaire apaisé dans la classe qui soit favorable aux apprentissages. C'est une de nos missions en tant qu'enseignant. Donc euh, il est important de, eh bien, de savoir quelle attitude on doit avoir face à ces conflits-là. Alors, il faut savoir que, par exemple, un conflit, que ce soit entre élèves ou un conflit envers l'enseignant, hein, je pense par exemple à une situation qui, qui m'est arrivée dans mon école, hein, un élève euh, a craché au, village, au visage de, sa, de son enseignante euh, et, et à votre avis, qu'est-ce qu'a fait cette enseignante à ce moment-là hein, Un élève est face à vous, il vous crache au visage, qu'est-ce que vous faites Comment gérer ce conflit sans perdre son sang-froid Ça, c'est essentiel. Je pense que cet élève, euh, et, les, et les autres élèves qui ont vu euh, cette, euh, cet enfant cracher au visage, de, au visage de la maîtresse, attendaient à ce que la maîtresse réagisse tout de suite. Eh bien, non. L'enseignante n'a pas réagi. Elle, elle, est, elle leur a demandé, ils étaient dans la cour de l'école, elle leur a demandé de rentrer en classe, et elle a repris la classe correcte, enfin, comme, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'a fait cet élève qui lui a craché au visage? Il était assis en classe, il est devenu tout peu nourri parce qu'effectivement, l'enseignante n'a pas réagi. Alors ceci est, est important, hein, de, de voir comment l'élève réagit face à une situation où brutalement il a dépassé les limites. Euh, et les autres élèves étaient très interrogatifs, ils s'interrogeaient comment, euh, comment la maîtresse va-t-elle traiter ce problème. Elle a continué la classe tranquillement, et à la fin de la, de la matinée, elle a demandé à l'élève de rester. Et là, elle a pu avoir une explication avec l'élève. Donc l'enseignante a su, effectivement, euh, sursoir à la violence de ce geste qui l'a agressée hein, euh, en prenant sur elle et en attendant euh, que euh, le conflit soit dépassé pour pouvoir ensuite le traiter. Et ça, c'est important. C'est important de sursoir à la violence en, en attendant, justement, en, en différant la réponse à, au conflit. Alors ça, c'est un conflit entre un élève et un enseignant. Maintenant, un conflit entre élèves. Effectivement, il est important, euh, si le conflit est dangereux, hein, si ça met en danger la vie, de, la vie des élèves, hein, si c'est une bagarre, si c'est des coups, etc., d'intervenir rapidement, bien entendu, de, de faire cesser le conflit immédiatement. Sinon... S'il n'y a pas de danger, si cela peut attendre, il est important d'attendre, de faire baisser la pression afin de différer la réponse pour y voir plus clair, pour attendre que chacun des, des, des participants au conflit puisse s'exprimer avant de trouver une, une solution, soit une sanction éducative, soit une réparation pour pouvoir justement euh, éviter à l'avenir ce genre de conflit. Donc il faut agir en engageant un dialogue, il faut donner la parole aux élèves, aux deux, hein, au, à celui qui agresse comme à celui qui est agressé, qui est victime. Il faut rechercher une solution avec les élèves, il faut rappeler le cadre réglementaire, soit les règles de vie de classe ou le règlement. Il faut responsabiliser les élèves aussi et il faut bien sûr prévenir les conflits en installant dans la classe des situations de bien-être et un climat favorable, ce qui pourra éviter bien sûr ces conflits à l'avenir. Il n'est pas nécessaire que les parents prennent part à la résolution de tous les conflits, mais à minima, ils doivent être associés lorsqu'un plan personnalisé est construit pour l'élève, lorsque, effectivement, les conflits sont récurrents. Mais on va pas interpeller les parents pour chaque petit conflit en leur disant « votre fils ou votre fille a agressé un élève dans la cour ». ou Non, hein, il va falloir peut-être aussi, vous êtes l'enseignant de la classe, vous êtes garant de la sécurité des élèves et vous en êtes responsable, donc vous devez gérer le conflit d'abord. Et vous interpellez les parents s'il y a besoin, s'il y a une, une, des conflits qui se répètent. Effectivement, à ce moment-là, vous allez pouvoir établir une relation avec les parents pour comprendre ce qui se passe. Une relation avec les familles, c'est un point vraiment essentiel justement pour, oui. pour, pour ce dialogue. Ben voilà, Le dialogue avec les familles est essentiel à ce moment-là. Il est essentiel même pour d'autres raisons puisque c'est un lien que vous allez créer entre les familles et l'école et vous savez que ce lien ne va pas de soi et qu'il est toujours à repenser toujours à retisser c'est comme un tisserand hein, qui doit toujours remettre son travail sur sa table pour pour tisser les relations et bien vous êtes dans cette situation là parce que quelles sont les difficultés que l'on rencontre avec les, les parents au niveau de la relation avec les parents et bien ce sont déjà les attitudes des parents vis-à-vis -vis de l'école on a des parents qui peuvent être indifférents, qui considèrent que la scolarité de leur enfant relève de la seule responsabilité de l'école, qu'ils ne doivent ou qu'ils ne peuvent pas s'y impliquer parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas les compétences. Alors, je vais vous dire que ce, ce, ces parents indifférents, finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça. Parce que cachés derrière leurs attitudes, souvent, les parents ne sont pas si indifférents à la conduite de leur enfant à l'école, aux apprentissages qu'ils réalisent. On a des familles de bonne volonté, très souvent, mais qui sont impuissantes, euh, qui répètent à leurs enfants les conseils des enseignants et euh, pour qui le monde scolaire pourtant reste très étranger, trop étranger. Soit parce qu'ils ne font pas partie de la culture scolaire, parce qu'ils ont une autre culture, soit parce qu'ils ont eux-mêmes été en échec à l'école. Et donc ces parents-là sont vraiment en difficulté. Donc comment les aider hein et bien entendu, on a aussi des familles euh, qui ne savent pas comment faire. Elles vont au-delà, hein, elles vont, elles, elles disent qu'elles manquent de guide, euh, qu'elles ne comprennent pas, que l'école n'est pas lisible pour elles. Très fréquemment, on a ce, ce type de, de, de réponse des, des familles. Et puis, on a des parents euh, qui sont d'un niveau socioculturel élevé, qui peuvent à la fois euh, ajuster euh, les conseils qui sont mis en pratique, euh, mais qui font un tri dans les conseils des enseignants, un tri qui peuvent euh, s'avérer très critique vis-à-vis des diagnostics posés par les enseignants. Donc, on a des sujets d'insatisfaction de, des parents. Ils sont insatisfaits parce qu'il y a peut-être trop de violence, euh, que les sanctions, ils ne sont pas d'accord avec les sanctions éducatives qui sont données. Euh, ils ne sont pas d'accord avec les pratiques pédagogiques de l'école, les devoirs à la maison, par exemple. Euh, mais il est important, quelles que soient les situations des parents, d'avoir beaucoup d'empathie, d'écoute et de compréhension. Il est important de prendre en compte, nous en tant qu'enseignants, de ce qui a été déjà fait par les parents pour leurs enfants, et de la manière dont ils le font. Ils le font comme ils le peuvent. Donc nous allons partir de là pour établir la relation, et euh, établir un contact, mais aussi euh, se compléter dans la manière d'aborder justement les apprentissages, ou euh, les, euh, je dirais, les conditions éducatives avec leur enfant. Donc, il est important d'identifier le rôle et la place respective des parents et de l'école, les différences entre les attentes de l'école et les attentes des parents. Il s'agit de les connaître pour avoir un regard positif sur la relation avec les parents. C'est essentiel. Donc les entretiens et les dialogues, ce sont des moments essentiels, soit des entretiens individuels, mais aussi des entretiens donc, qui vont être collectifs hein, pour impliquer les parents dans la réussite de leur enfant et dans la vie de l'école. Dans cette application, on parle de la, la coéducation, c'est ça C'est hein, ça, oui. C'est la loi de refondation de 2013 avec la nécessité de mettre en place donc, une coéducation réfléchie à l'école. Donc comment eh bien, euh, on va agir, bien entendu. Hein. Toutes les écoles essayent de le faire, mais plus ou moins euh, avec plus ou moins de bonheur. Donc, euh, on va mettre en place des, re des rencontres institutionnelles. Alors, euh, des réflexions sur les rencontres in individuelles sont à mettre en place dans les conseils de cycle pour pouvoir euh, choisir, bien sûr, avec les parents, le jour. Et le choix de l'heure qui soit adapté. Vous savez qu'il y a des parents qui ont plusieurs enfants. Quand ils viennent en réunion pour un enfant, que font-ils de l'autre enfant qui reste à la maison? Est-ce qu'un deuxième parent est là pour les, pour le garder? Est-ce qu'on organise une garderie à l'école pour ces enfants pendant que les parents sont en réunion pour, pour l'un des frères et sœurs? Euh, il est important aussi peut-être d'amener les parents à avoir une participation active aux sorties scolaires. Vous savez bien que parfois, ce sont toujours les mêmes parents qui participent aux sorties scolaires. Donc comment essayer de faire tourner justement la participation des parents dans la classe euh, Comment aussi amener les parents à participer à des projets de classe euh, en apportant des matériaux comme des bouchons, des couvercles de, de boîtes ou autres pour débattre des ateliers de bricolage ou des outils de jardin si on a un projet jardinage ou de cuisine par exemple, pourquoi pas. Euh, pensez aussi à des rencontres non institutionnelles comme inviter les parents à des expositions réalisées dans la classe par exemple, euh, inviter les parents à un goûter organisé par les élèves pour présenter un album, pour dire une poésie. Valoriser aussi les espaces parents qui doivent être mis en place dans les écoles en créant des sujets de débat, en écoutant donc quels sont les besoins qu'ils ont et peut-être en, en, en faisant venir des spécialistes. Je pense par exemple, j'ai mené un débat sur la nutrition dans mon école ou sur le sommeil des enfants, ça peut être intéressant. Donc euh, il s'agit de, de, effectivement de, de consulter ses parents pour connaître leurs besoins aussi et essayer d'y répondre à travers les différentes actions qu'on peut mener au niveau de l'école. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Marie-Béatrice pour cette présentation. Vous avez donc maintenant des, des clés hein, qui, sont, qui sont là pour, pour vous aider. Euh, donc la, la présentation a été riche, donc elle sera disponible effectivement en replay. Donc vous pourrez la, la reconsulter à nouveau hein, si, si vous le souhaitez. Euh, là, je vous invite vraiment à poser vos questions directement sur le, sur le chat. Euh, pendant que vous poser posez que les questions, euh, moi je vais vous présenter un petit peu les, les outils que, que nous proposons à la formule du prof pour, pour justement vous accompagner. Et euh, donc Marie-Béatrice, euh, elle intervient aussi dans le coaching, donc c'est pour ça que je vais en parler, Alors je vais vous présenter une petite, une petite présentation. Une petite seconde. Alors, je vous présente le document, si vous le, si vous le voyez. Alors, euh, les accompagnements de la forêt du prof. Euh on a plusieurs outils en fait pour, pour vous aider euh, durant durant ces années qui sont qui sont donc qui suivent le, le concours hein, sur lequel vous rencontrez peut-être des difficultés donc le premier élément qui peut vous intéresser euh, c'est le coaching et d'ailleurs marie batrice intervient dans, dans le coaching euh, donc en tant que en tant que conseillère en tant que en tant que professeur en tant qu'ancienne professeur et elle est, là, elle est là pour vous accompagner pour vous suivre pour vous aider en fait elle va vous aider à, à résoudre des problématiques donc c'est des problématiques concrètes c'est le, le principe du coaching, euh, donc vous, des, des, vous rencontrez des difficultés, vous, vous avez un contact, vous le contactez par, par téléphone, par mail euh, ou par Skype, et, et donc le, la personne qui est là qui est là pour vous aider, qui soit soit maître formateur, soit conseiller pédagogique, soit, soit inspecteur, euh, va vous apporter des, des clés justement pour vous aider. Et, euh, et ça tout au long de l'année, c'est vraiment un suivi pédagogique vraiment personnalisé. Euh, à côté de ce, ce coaching euh, Marie-Baptiste, vous voulez peut-être un, un, un élément sur le, sur le coaching le, le coaching, oui, c'est vrai que j'interviens plusieurs, avec plusieurs collègues hein, sur le coaching et euh, c'est vrai que très souvent j'interviens euh, de manière régulière avec certaines, de, de, certaines collègues euh, qui euh, ont besoin de faire un point euh, toutes les semaines une fois par semaine, sur euh, notamment, je pense à Claudie qui qui, qui est sur plusieurs classes. Hein. Cette collègue-là, elle est elle est donc euh, elle est enseignante dans trois niveaux différents sur la semaine, et donc elle, elle passe de la maternelle à l'élémentaire et elle doit gérer euh, des projets euh, de, sur chacune sur sur chacun de ces niveaux et parfois elle, elle rencontre des difficultés quant à la démarche d'apprentissage. Donc j'interviens par rapport à cette démarche d'apprentissage sur la, la composition, sur la progression des séquences, euh, et je, je l'aide euh, notamment aussi sur des, des je dirais des, des domaines où elle est moins spécialisée. Je pense par exemple la, la démarche artistique. Comment mettre en place des séances euh, en, en histoire des arts? Ou mettre, ou mettre en place des séances en arts plastiques, par exemple. Donc, euh, c'est des points, effectivement, sur lesquels nous, en tant que coach, on peut intervenir pour vous aider. D'autres stagiaires, sont d'autres collègues, pardon, sont plus en difficulté sur le comportement des élèves. Comment euh, inclure des élèves en, en difficulté dans une classe des élèves qui ne sont pas nécessairement en situation d'apprentissage, mais qui rencontrent des obstacles et pour lesquels elles n'ont pas de clé. Donc, j'essaie à ce niveau-là et peut-être euh, également une aide que j'apporte à d'autres collègues qui ont des difficultés quant à la relation avec les parents, mais aussi avec, non, par des, elles ont des difficultés euh, quant aux relations avec l'équipe des enseignants dans, elles se trouvent, dans laquelle elles se trouvent ou avec le binôme euh, avec, qui elles, avec lequel elles interviennent dans la classe. Donc, euh, toutes ces questions-là peuvent être abordées euh, à travers des, un coaching, soit régulier, soit ponctuel, pour, sur une période ou une autre. Voilà, Il faut dire que chaque situation est particulière. Donc, c'est tout l'intérêt du coaching, c'est vraiment d'avoir un, un suivi et une aide vraiment personnalisée. Alors, à la fois du prof, nous proposons aussi des séquences euh, qui sont à la carte ou par abonnement. Donc, c'est 5 euros la séquence à la carte. Donc, il faut savoir que nous, nous couvrons toutes les disciplines. Nous couvrons aussi tous les niveaux. Donc, vous aurez donc les, des séquences qui sont disponibles directement sur le site de la fabrique. Et il suffira ensuite à vous de les adapter à votre classe et à vos élèves. Nous proposons aussi depuis cette année la formation au Café PEMF et la formation au concours de l'inspecteur de l'IEN, de l'inspecteur de de l'éducation nationale. nationale. pardon. Oui. Et euh, donc, nous apportons un suivi euh, qui comprend donc la préparation du dossier, euh, le dossier REP par exemple pour le, euh, pour le concours d'inspecteur, et, euh, et aussi des, des entretiens, des mises en situation d'oral qui sont prévues pour ce, pour ce concours-là. C'est pareil, c'est un accompagnement euh, sur l'année euh, complet pour vous, préparer, pour vous aider à préparer ce concours. Nous proposons aussi un stage, alors ça peut être à vous concerner directement, parce que vous êtes déjà en activité pour la plupart, c'est un stage de prise en main de la classe, mais ça peut concerner peut-être des personnes que, euh, que vous accompagnez ou qui vont rentrer, que vous savez, qui vont rentrer donc dans, euh, dans, en classe à partir de l'année prochaine. Donc on propose un stage de prise en main de la classe, qui est un stage qui dure une semaine, euh, bah, qui, apporte des, euh, qui donne des, des apports pédagogiques concrets, hein, c'est-à-dire que vous avez toutes les clés pour démarrer vraiment euh, l'année. Euh, donc ça va être, euh, vous avez retravaillé donc, la relation euh, par professeur, vous avez retravaillé euh, la, la gestion du temps, enfin les éléments qu'on a vus déjà euh, avec marie béatrice mais en, un petit peu plus long, sur, sur une semaine complète. Euh, il faut savoir aussi que nous allons proposer euh, d'ici euh, quelques semaines euh, des coachings par période. Donc on a vu qu'il y a des périodes clés hein, forcément dans le, euh, dans, dans le métier de professeur des écoles dans, dans l'année. Euh, donc la période 1 qui est une période qui est, qui est sensible parce que c'est la période de, vraiment de prise en main de la classe. Donc euh, c'est là où euh, vous avez besoin quand même d'éléments euh, pour justement pour, pour bien travailler, bien commencer, bien rentrer dans cette, dans cette classe. Euh, vous avez aussi la période 3 qui est une période sensible parce que c'est une période où euh, il va falloir travailler sur les évaluations, on en a parlé tout à l'heure. Euh, la gestion de la classe, la différenciation aussi, on en, on en a parlé un petit peu, mais là, euh, là le coaching permet d'avoir vraiment un suivi individuel, hein, qui, est, qui est, important. Oui, et puis, et puis, si je me, si je peux me permettre, Yves, c'est le moment à la période 3 où vous êtes vous-même évalué par les, les tuteurs. Vous avez, vous avez aussi des évaluations régulières par des visites de tuteurs, que ce soit des tuteurs qui euh, euh, émanent de l'INSPE ou qui viennent de, de l'inspection académique, hein, des circonscriptions. Et là, en général, en période 3, vous commencez à paniquer parce que parfois, vous faites des remarques euh, sur ces, euh, sur ces donc, documents d'évaluation et vous ne savez pas comment euh, réagir et comment euh, justement dépasser les obstacles que vous rencontrez. Donc, quand vous avez donc, euh, un coach, vous allez pouvoir travailler avec ce coach sur les difficultés que vous rencontrez vous-même aussi. Voilà. Et enfin vous avez aussi la, la période 5 qui est aussi une, une, une période importante parce que c'est la période logiquement des, des inspections. Donc tous ces éléments-là, vous, vous les retrouvez directement sur le site de la Fabrique du Prof. Donc là je vous l'ai et je vous laisserai aussi dans le replay comme ça au moins vous aurez les, les informations pour, le, pour vous contacter. Euh, il faut savoir qu'on a aussi une page Facebook pour les, euh, tous ceux qui, euh, qui, qui viennent de Fort Prof et qui ont, qui ont passé donc, euh, une année de préparation avec nous et qui sont en activité maintenant. Donc on a, on a le bloc des anciens hein, qui est directement sur le, euh, sur le, sur le site de la du prof et, euh, et donc et le site Facebook. Donc voilà tous ces éléments-là. On a peut-être oublié, peut-être encore une chose Yves, pardon je te coupe la parole, c'est les heures de hotline aussi. Hein, de, de temps en temps. vous savez que si vous ne, vous, ne pouvez, vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas prendre un coach de manière régulière, vous pouvez interpeller FortProf parce que vous avez une grosse difficulté et un besoin immédiat d'avoir une aide et vos tuteurs ne sont pas disponibles ou ça va être les vacances ou autre. Eh bien, vous pouvez demander à, chez FortProf, pendant une heure, on va vous, vous donner la possibilité d'échanger avec un formateur, de donc un enseignant de terrain. Euh, pendant une heure, donc juste sur une heure. Hein, voilà, tout simplement. Bon, J'ai donné quelques éléments sur les accompagnements, mais je n'ai pas donné tous, les, tous, les, voilà. tous oui. les accompagnements qui existent chez la du prof. Donc là, je vous invite vraiment à aller directement sur le site pour pouvoir les, les consulter. Oui. Donc, je voir si, si vous avez des, des questions euh, directement posées sur le chat. Alors. Non, je, je n'ai pas vu beaucoup d'autres questions. Préparer l'examen KPEI Non. On ne prépare pas. Alors, moi, j'avais une question qui avait été posée, donc euh, c'est juste, je vous la posais, Marie-Béatrice. Euh, les parents ont des inquiétudes car ils savent que je suis stagiaire et surveille mon travail. Qu'est-ce que vous avez à répondre à, à cette euh... Cette professeure qui, qui est toute nouvelle dans le métier, apparemment. Alors, je trouve ça déjà dommage. Hein, euh, dommage qu'une qu école présente une collègue en tant que stagiaire. Hein, euh, pour assurer la personne qui pose cette question-là, euh, d'abord, dites-vous que vous n'êtes pas de stagiaire, vous êtes enseignante. D'accord Déjà, vous, en tant que personne... Positionnez-vous comme une enseignante. Vous avez été validée par un concours, donc vous avez les capacités et les compétences pour, devenir ense... pour être enseignante dans la classe, au moment où vous y êtes. Donc ça, c'est une première chose. La posture que vous avez, vous êtes une enseignante. Vous n'êtes pas une stagiaire, d'accord Ensuite, donc, si les parents, bon, malgré, euh, malgré cette, euh, je dirais, cette aparté-là, vous considèrent comme une stagiaire parce qu'on a dû leur dire, hein, c'est la stagiaire, etc. Euh, dans ce cas-là, dites-leur que vous avez les compétences pour enseigner, qu'on vous a fait confiance et que cette confiance-là, euh, eh bien, elle vous permet d'aborder de, de, donc la classe, je dirais, sans difficulté. Voilà. Euh, les parents sont inquiets. Euh, Dites-leur que vous avez donc vous allez euh, appliquer euh, les programmes euh, institutionnels, que que ce soit un stagiaire ou un enseignant, euh, je dirais euh, qui, est, qui a beaucoup d'ancienneté, on a tous les mêmes programmes à appliquer euh, et que c'est que vous allez donc euh, faire acquérir les compétences aux élèves en fonction des programmes, qu'ils se rassurent et euh, de temps à autre, euh, s'ils veulent venir euh, avoir un entretien avec vous en particulier sur peut-être des questions qui se posent par rapport au programme, vous êtes ouverte à tout échange avec eux pour désamorcer justement ces, ces inquiétudes-là. Hein voilà. Très bien, écoutez, merci Marie-Béatrice. Euh, ben je crois qu'on est au, au bout de cette, euh, cette présentation. Hein. Elle, a, elle a été longue, mais je pense qu'elle a été aussi très riche, donc c'est des éléments qui sont, qui sont importants pour vous. Euh, ben en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions supplémentaires. Ah pardon, il y a une question de Claudie. Oui. Pourtant, lors de la grande rentrée d'août, les consignes ont été passées dans ce sens auprès des directeurs et directrices. Ne pas dire aux parents qu'on est stagiaire, nous sommes des enseignants. Ouais. C'est bien ce vous avez raison, Claudie, hein, vous avez raison. Moi je, je trouve déplorable qu'on puisse, euh, même parfois hein, pour les réunions de rentrée, hein, qu'on qu puisse dire euh, Ben non, euh, comme comme elle est stagiaire, on va ce sera le binôme titulaire qui prendra en charge la réunion. Vraiment, je trouve ça j'étais directrice d'école, je trouve ça vraiment déplorable. C'est vrai. Donc, battez-vous, hein, battez-vous. J'ai eu aussi un autre cas où euh, j'ai accompagné une, une collègue dans une classe euh, qui voulait mettre en place euh, une, une organisation expérimentale au niveau des, des tables dans sa classe. Et les collègues de l'école lui disaient « mais non, de toute façon, tu n'y comprends rien, t'es stagiaire, ça va pas marcher ». Et ça a fonctionné. Hein. Donc, il faut aller jusqu'au bout de vos convictions et ne pas écouter non plus toujours, euh, le, je dirais, le groupe, de, de l'équipe qui est, qui est autour de vous. Essayez, vous êtes là pour essayer, pour tenter la première année euh, et donc aller jusqu'au bout de vos convictions. Voilà. Mmh. Écoutez, merci, merci à tous d'avoir été présents à cette... Euh à ce live. Merci beaucoup Marie-Béatrice pour tes, pour tes conseils. Je pense que ça, ça va aider beaucoup de, beaucoup de personnes là aujourd'hui et, et aussi en, en replay. Donc j'en euh, profite pour vous souhaiter ben, de, une bonne soirée et puis aussi de, de bonnes fêtes de fin d'année parce que, parce que nous, nous y sommes proches. Bonnes fêtes de fin d'année à tous et puis au les vous allez terminer l'année en beauté, ne vous inquiétez pas. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.